Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément hein, de l'outil Shita de la plateforme Bidroll. Euh, et ce sera la galerie photo. Donc, pour cela, hein, ici, on clique euh, sur une fonctionnalité. Si c'est la première fois, vous cliquez sur Ajouter éléments et vous scroller La dernière fois, on avait parlé de. On a fait une série sur le formulaire de contact, ce formulaire marketing par email. on en parlera plus tard quand on sera sur les autorépondeurs Et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ça, ok galerie Comme vous pouvez le constater, il y a différents types de galeries. Euh, L'idée avec les galeries c'est d'afficher plusieurs photos à la fois On va prendre celle-ci, on va jouer avec et de là hein, vous pouvez euh, vous amuser avec le reste Je glisse et je dépose sur mon espace de travail Ok, donc une fois qu'on a cette galerie, euh, galerie qu'est-ce qu'on peut faire avec Je vais regarder là, on a des fonctionnalités, la fonctionnalité disquette pour enregistrer l'élément, ici pour accéder à toutes euh, les fonctions, les autres fonctions de, de, de la galerie, les outils de superposition d'éléments, euh, pour centrer l'élément sur la page, ici aussi pour ajouter d'autres photos, dupliquer l'élément, cacher l'élément, supprimer l'élément. Okay. Euh, la première des choses que j'aimerais qu'on fasse c'est d'aller, euh, d'abord on va regarder ici, on clique sur le crayon, on va voir si on peut afficher un peu plus de, euh, de photos, donc je vais dans réglages généraux, ça c'est les différentes façons dont vous pouvez afficher la galerie, on reviendra là dessus tout à l'heure, actuellement ils ont mis 4 images, nous on va mettre 8 images, peut-être que ce sera un peu plus sympa ok donc ils ont deux colonnes actuellement on peut mettre un peu plus on va mettre quatre colonnes ok donc on a ça okay. euh, je fais juste un petit aparté je pense qu'on reviendra dessus quand on parlera de taille euh, mais vous verrez ça en même temps on peut élargir notre taille hein. on, fait, on fait comme on veut sinon on peut aussi le faire avec la fonctionnalité taille que je viens de vous montrer donc pour l'heure je vais faire ça comme ça on a nos photos, on va le centrer sur la page et, et là, supposons, supposons que vous voulez rajouter des photos, ce que vous faites, vous cliquez sur si la volonté, il y a déjà des images, on peut supprimer les images qui ne vous intéressent pas. On va faire ça, on va supprimer le, bon, On ces images, on va rajouter d'autres images. Vous pouvez supprimer les, les images qui vous intéressent pas si, si, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les déplacer. D'accord, si vous le souhaitez. Mettre les images à la place que vous souhaitez. Maintenant, si on veut rajouter d'autres images, tout ce qu'on a fait, c'est de cliquer sur images et d'aller importer les images qu'il nous faut donc si c'est vos propres images hein, que vous allez utiliser bien sûr et que vous ne les avez pas ici cliquez sur choisir le fichier et allez importer ça depuis votre ordinateur donc là nous on va aller prendre des images des pompes d'images chez, chez Bidroll on va mettre business euh, on va rajouter ça par exemple là. on fait donc là on peut en sélectionner plusieurs moi ce que je fais c'est que je clique sur strong sur contrôle pardon et là je les sélectionne on sélectionne plusieurs bon je ne vais pas prendre ça c'est moche je prends par exemple ça je prends par exemple ça ok c'est déjà pas mal et on les importe donc ça fait des images supplémentaires une fois que vous avez importé vos images vous faites enregistrer et vous les avez D'accord De toute façon, on a dit qu'il y a 8 images qui vont s'afficher tout le temps. Donc euh, ça, si je fais ça, j'ai les autres euh, euh, j'ai les autres images. Bon, maintenant, on avait dit 8 doivent, doivent s'afficher. Étant donné qu'il en reste que 4, il affiche les 4 restants. Donc ce qu'on va faire, on va encore ajouter les images. Pour que ça fasse 16. Heures. Alors, donc, je vais aller dessus. Il est là. Il va aller chercher et encore prendre d'autres images l'idéal est que toutes vos images aient les, mêmes, aient les mêmes formes comme ça vous pourrez les euh, vous pourrez les quand vous allez comme étant dimensionner euh, votre galerie vos photos pourront bien apparaître parce que des fois si les photos n'ont pas la même dimension etc les photos se coupent au milieu et c'est pas terrible donc l'idéal quand vous faites ça utilisez les photos ah, utiliser les photos de la même dimension je fais enregistrer et là si je fais ça on a une photo sur chaque page ok la prochaine fois on va commencer à parler des autres fonctionnalités hein, de continuer avec les autres fonctionnalités de cet élément qui est galerie quand je clique dessus, je clique sur le crayon, j'ai les fonctions qui sont là. Ok, donc réglages généraux, qu'est-ce qu'on a dedans ici? Matrice en alternance, carreau et mélanger une seule, etc. Ça, c'est les différentes formes, c'est les différentes thématiques hein, de la différente présentation de la galerie. Donc, si je clique par exemple sur alternance, ça donne ça. Je peux toujours à chaque fois, euh, je peux toujours, je vais fermer, je peux toujours redimensionner. Alors, pas celui-là, ok, je peux toujours redimensionner à chaque fois donc c'est pas figé hein. euh, si je retourne dessus on va aller faire autre chose alors, je peux par exemple dire tiens, c'est sous cette forme et je vais changer le, le nombre de photos qui va s'afficher d'accord, donc ça c'est des choses que je peux faire vous pouvez vraiment vous amuser avec, je sélectionne par exemple, euh, carreau ça donne ça euh, mélanger ça donne ça, en une seule, ça donne ça. Donc euh, après c'est des traductions, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, correct, mais euh, C'est comme ça. Donc ça vous donne une idée hein, de toutes les présentations que vous pouvez avoir maintenant. Euh, ici, je vais changer, euh, je vais changer les, euh, les deux photos. Je vais mettre 4 par exemple. Je vais mettre 3. Oh, 7. Oh, pardon, 15. ça va pas le faire. 7. 7. Ok ça c'est des choses que vous pouvez, euh, vous pouvez faire okay, pour, pour jouer avec, euh, avec cette galerie. Donc, sachez toujours que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez hein, de manière à mettre vraiment en valeur les photos, ok Donc là on va aller regarder un peu plus loin. On a déjà parlé du nombre de colonnes, du nombre de photos qui s'affichent, euh, marge. Donc là, les marges, vous voyez comment ça joue Vertical Après, horizontal Ok, vous voyez vous voyez comment ça peut jouer C'est à vous c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les marges Et vous sélectionnez la marge, les marges qui vous conviennent Opacité, donc euh, si vous voulez que les photos soient opaques ou un peu transparentes Donc ça, c'est là où vous gérez ça Donc si on est sur, euh, par exemple, du bleu Je vais faire ça Tac, et Je reviens là-dessus je joue avec l'opacité donc vous verrez la couleur de derrière qui s'affiche etc ok donc c'était juste pour vous montrer cela on continue je viens là Tac. je retourne alors navigation quand on va regarder au niveau de la navigation en fait la navigation c'est les points que nous avons là ok donc, quelle couleur on veut on veut leur donner C'est ici qu'on va jouer avec ça. Donc, si je mets du rouge, vous voyez ce que ça donne. Ok, je mets ça, je mets du rouge. Je mets ça, je mets du bleu par exemple. Euh, Celui-ci, je mets du noir. Ouais, ok, Donc, vous, voyez, euh, vous voyez ce que ça fait. D'accord, je ramène la souris dessus, c'est bleu, etc. etc. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, si on continue. Donc, euh, donc là, on a parlé des couleurs de, pour la navigation, la taille. Donc la taille, vous avez vu, hein, c'est plus facile de le faire hein, manuellement, donc mais vous pouvez aussi jouer avec ça, vous pouvez aussi jouer avec ces curseurs. Okay. C'est à vous de voir ce que là où vous voulez manipuler euh, la taille. Vous avez le choix. Ok, taille minimum, c'est la taille que euh, ça, ça va fonctionner un peu plus sur mobile. D'accord, sur mobile, on verra comment ça joue. Euh, taille maximale sur tablette aussi, ça ici c'est pour les avec la bordure. Ok, la bordure c'est quoi C'est le trait qu'on va mettre tout autour. Donc je sélectionne le trait, je mets le type là. Ici c'est la taille du trait, ici c'est la forme du trait. Je vais mettre ça en pointillé pour qu'on puisse bien voir. Donc, là vous voyez déjà si j'augmente la taille par exemple. Okay, donc ça se met un peu plus en valeur si je mets ça si je mets ça ok donc je peux mettre la couleur que je veux hein, pour euh, pour, mes, euh, pour mes traits donc euh, c'est mieux quand ça c'est fait pour que ça soit, euh, soit mise en valeur donc c'est à vous de voir hein, le, la couleur qui vous convient etc. Okay. Donc, on va pas trop ça moi je vous montre juste hein, les couleurs. Euh, vous sélectionnez le type de trait qu'il vous faut et si vous voulez arrondir les bords vous avez aussi la possibilité de le faire Là, par exemple je vais mettre 10 partout alors 10 10 10 ok donc voilà vous pouvez arrondir les bords euh, si euh, euh, vous pouvez vous voulez animer donc euh, lors de l'affichage de la galerie vous voulez qu'il y ait une animation vous pouvez le faire donc on va mettre une mettre euh, euh, comme ça vous créez l'animation vous avez la possibilité, on en avait déjà parlé dans d'autres tutos donc je vous invite à aller, à aller regarder de quoi qu'il s'agit je ne pas refaire tout euh, la configuration de balises, on n'en parle, parle pas dans ces gens de tutos parce que c'est un peu plus avancé on n'a pas le droit quand on en aura vraiment besoin avancé, bon ici on a que les, les fonctionnalités de superposition euh, la prochaine fois ce qu'on va faire, on va aller regarder euh, la façon dont ça se présente sur la version, la version avec, le, avec euh, la, lequel vous travaillez, n'oubliez hein. pas euh, pour faire la, la création du site web, je veux dire, euh, n'oubliez pas d'enregistrer souvent pour ne pas perdre votre travail. Donc là, je vais cliquer dessus pour enregistrer mon travail et je vais quand même le publier pour que voilà, ça soit pris en compte.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 Et ça, ça, et ça va. Les fonctionnalités vont s'afficher. Euh, autre chose, vous remarquerez que euh, voilà, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour, pour les ce problème On avait, on avait parlé déjà quand on était sur la version euh, PC. C'est la taille minimum. Là. La taille minimum, on va aller l'augmenter ici. Ok Du coup, je l'augmente et j'ai quelque chose d'un peu plus sympa. Donc, c'est vous qui décidez. Hein